avec Hugo Bernalicis, député de la France Insoumise. Bonsoir à vous. Tout d'abord, quelle est votre réaction à la promulgation de cette loi, de ce texte bah déjà, sur sur les images, ça, ça a un goût un peu de, de déjà-vu, puisqu'on avait vu sur la loi sur la confiance dans la vie politique la même la même mise en scène, et toujours cette absence du Premier ministre. Euh, bon, ça me semble un peu dommage que le Premier ministre soit pas là, mais au-delà de ça, l'image montre un souci de, de davantage communiquer que de faire. Parce que quand il s'agit de faire, on voit qu'avec ce texte, on est sur la continuation de l'état d'urgence. C'est l'état d'urgence permanent, dont les mesures principales qui ont été énumérées par le ministre juste avant que je prennent la parole, euh, montre bien qu'il s'agit euh, de l'inscrire durablement euh, dans, dans notre loi. Et ça, c'est véritablement euh, un problème, un problème de séparation des pouvoirs euh, dans ce pays, entre le pouvoir, l'autorité judiciaire, la justice et euh, le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire en, en réalité euh, l'exécutif. Euh, L'ONU l'avait dit, avait écrit une lettre au, au gouvernement euh, pour s'inquiéter de cette remise en cause de la séparation des pouvoirs et des libertés individuelles dans ce pays. Donc pour moi, c'est l'état d'urgence permanent qui vient d'être euh, promulgué euh, aujourd'hui Mais euh, Hugo euh, Bernalicis, euh, la fin de l'état d'urgence en tant que statut, n'est-ce pas tout de même une bonne nouvelle – Mais c'est là euh, toute la farce, euh, la comédie, euh, la communication autour de, de cette loi que, que fait Emmanuel Macron, c'est qu'il vous dit euh, « je mets fin à l'état d'urgence et en même temps je continue l'état d'urgence ». Enfin il faut le dire aux Français, l'état d'urgence euh, continue euh, sous une autre forme euh, et, euh, et c'est d'ailleurs euh, ce dont se félicitent euh, les, les services de police, les syndicats de police, les préfets, euh, alors qu'en réalité on voit bien que dans le droit actuel, dans le droit commun, euh, tel qu'il est fait aujourd'hui, là c'est Emmanuel Macron qui qui disait ça au Congrès de Versailles, le code de procédure pénale tel qu'il est aujourd'hui permet d'anéantir nos adversaires. Alors de quoi il s'agit aujourd'hui Il s'agit finalement d'une défiance envers la justice et d'un renoncement à mettre les moyens antiterroristes au niveau du ministère de la Justice Hugo dont on a besoin. Oui. Pour conclure, dans ce texte, il y, a quand même, il y a plusieurs mesures, dont une qui vise à la fermeture d'un lieu de culte en cas de, de diffusion d'un discours de haine ou de violence. C'est une mesure évidemment que, que vous saluez alors c'est c'est euh, une mesure qui n'a rien à faire dans ce texte, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans le droit commun tel qu'il est aujourd'hui, vous pouvez déjà dissoudre une association culturelle pour les propos haineux qui y sont proférés. Avec le droit tel qu'il est aujourd'hui, le préfet peut déjà le faire. Alors à quoi bon remettre dans ce texte euh, un, un élément supplémentaire euh, qui attire l'attention sur un amalgame entre euh, la religion et euh, le terrorisme Parce que, euh, je vous le dis, euh, ça augmente la stigmatisation dans ce pays et en plus ça ne sert à rien puisque c'est déjà possible dans le droit actuel. Donc euh, enfin. Euh, pourquoi, pourquoi faire ça si ce n'est finalement peut-être pour donner raison aux terroristes, pour leur céder du terrain euh, Moi, je n'ai pas envie de valider ce schéma euh, qui, qui donne gain de cause euh, aux fanatiques, aux euh, salafistes djihadistes quand ils, se font, euh, quand ils se font sauter, quand ils commettent des attentats. Je ne veux pas leur donner raison sur le fait que ça puisse être au nom d'une soi-disante euh, religion. Et je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Moi, je pense au contraire qu'il faut renforcer la République et ne pas céder un pouce de terrain aux terroristes. Et ça ne va pas dans le bon sens. Merci Hugo Bernardis d'avoir répondu à nos notre... Merci également à Marie Obazac et Christophe Garnier.